Ah je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo mensuelle, tu le sais si tu me suis depuis quelques temps, eh bien tous les mois, tout simplement, je publie une vidéo, cette chaîne YouTube, où je parle de mes investissements en bourse. Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, on va voir ensemble mes différents investissements de ce mois-ci. D'ailleurs, c'est des investissements que je vais faire en live, donc tu vas pouvoir aussi, eh bien, les reproduire si tu le souhaites. Bien évidemment, avant de commencer, je veux quand même préciser que je ne suis pas un organisme, je ne suis pas une société de conseil en investissement boursier ou autre. Je suis juste là, eh bien cette chaîne YouTube, pour tout simplement partager avec toi mes différentes expériences, mes différents investissements.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 d'investissement en bourse, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est aussi d'investissement en immobilier, d'investissement aussi dans le cadre de nos différents business, puisque je te parle aussi d'entrepreneuriat. Moi, aujourd'hui, j'ai pu obtenir ma liberté financière, notamment grâce à deux activités que j'ai lancées, la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie d'appartements. D'ailleurs, si toi aussi, tu souhaites lancer ces activités dans ta ville, eh bien, tu découvriras deux formations gratuites que je t'ai préparées et qui sont disponibles dans la partie description, ce qui te permettra à toi aussi de lancer ces différents business. Donc du coup, eh bien, chaque mois, moi, je me suis lancé un défi. Finalement, ça remonte maintenant au mois de juillet de l'année dernière où tout simplement, je me suis lancé un défi. L'idée, c'est de me générer des revenus passifs grâce à la bourse. Alors, j'ai une stratégie un petit peu particulière puisque je vais sur des actions, non pas sur du court terme, je suis pas là pour faire des, euh, tout simplement, acheter et vendre à longueur de temps, je suis plutôt là pour m'investir dans le temps. Hein, donc, je suis vraiment sur une projection assez lointaine et l'idée, c'est que in fine, eh bien, au bout d'un moment, j'ai suffisamment de capital pour me générer, eh bien tout simplement, des revenus passifs qui vont tomber tous les mois. Donc, notamment, ce que je fais, c'est que j'investis dans des entreprises qui sont principalement, des entreprises à distribution de dividendes, c'est-à-dire que bah, c'est comme une entreprise classique, tout simplement en fin d'année quand tu as publié ses résultats, et je vais sur les entreprises qui sont rentables bien évidemment, et eh bien tout simplement j'attends la distribution de dividendes comme tout bon investisseur. Alors j'utilise pour ça aussi l'application Trade Republic que d'ailleurs je vais te recommander d'utiliser puisque c'est une application qui est plutôt user friendly, c'est-à-dire qu'elle est très simple d'utilisation, les frais sont vraiment très peu élevé, mais c'est surtout que si par exemple tu fais de l'investissement régulier tous les mois sur les mêmes actions, eh bien tu as la possibilité tout simplement d'être exonéré de frais puisque tu as prévu tout simplement un placement financier mois par mois sur les, les mêmes actions. Mais je vais te faire voir ça dans quelques instants. On va en reparler, on va y revenir dans quelques instants. Donc, l'idée de cette vidéo, et que tu vas découvrir toutes les semaines, et d'ailleurs, je vais t'inviter tout simplement à suivre eh bien, cette playlist, hein, cette playlist de vidéos que je publie tous les mois. Bah, l'idée, c'est de faire un point sur mon portefeuille, c'est de faire aussi eh bien, tout simplement des achats en live. On va le faire tout de suite bah, sur mon téléphone, bien évidemment, et tout simplement voir ensemble eh bien, les différentes actions que j'ai sélectionnées pour ce mois-ci. Donc, j'utilise Trade République, comme je te le disais. D'ailleurs, je te mettrai un petit lien dans la partie description qui va te permettre de récupérer. Je précise, c'est un lien affilié. Tout simplement, ça va te permet de récupérer. Alors, en fonction du moment où tu verras cette vidéo, ça te permet de récupérer une fraction d'action. Enfin bref, tu vas récupérer un petit bonus lors de la création de ton compte et ça va te permettre bah voilà, de te lancer tout simplement dans, euh, bah, comme moi, les investissements en bourse. Alors, je précise aussi, chaque mois, je définis une somme qui peut être complètement différente et cette somme-là, finalement, je la détermine par rapport et eh bien à L'argent que je génère grâce à mes activités. Donc l'idée c'est que je prenne bah, une partie de mes euh, tout simplement revenus liés à mes investissements immobiliers, parce que je fais de l'investissement locatif, donc je génère du cash flow positif. Hein, c'est Je pense que vous comprenez de quoi on parle. Je fais également de la sous-location et je fais également de la conciergerie. Et l'idée, eh bien, c'est tout simplement prendre une partie. Tout simplement de l'argent, du cash que j'ai pu générer, plutôt qu'il soit à dormir sur des comptes bancaires, bah c'est plutôt le faire travailler. Bien évidemment, si un jour j'avais nécessité de récupérer cet investissement, je le ferais. Mais c'est pas du tout conseillé puisque la stratégie que j'utilise que aujourd'hui et que je partage avec toi cette chaîne YouTube, c'est au contraire d'avoir une vision vraiment long terme, au moins sur 10, 15, 20 ans. Et l'idée, c'est que plus tu vas démarrer tôt, plus derrière tu auras des résultats qui seront eh bien assez intéressant parce que notamment on va profiter et eh bien des intérêts cumulés hein, où je j'en avais déjà parlé plusieurs fois l'idée c'est tout simplement bah que l'argent que je génère tous les mois grâce à mes investissements en bourse et eh bien je les réinvestisse automatiquement et l'idée c'est que ça va faire une petite boule de neige et qu'au bout d'un moment et eh bien je vais pouvoir enfin arriver à faire quelque chose d'intéressant donc je partage tout ça librement cette chaîne YouTube encore une fois pas un investissement je suis pas un conseil d'investissement je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire je suis là pour t'inspirer et si toi aussi tu souhaites et eh bien poursuivre bien évidemment n'hésite pas d'ailleurs je t'ai aussi préparé une petite formation que je t'ai mise à disposition dans la partie description si tu veux toi aussi te lancer dans les investissements et eh bien boursier et suivre notamment mes stratégies et eh bien tout simplement je t'ai préparé une petite formation rapide mais qui va t'expliquer comment j'ai pu mettre tout ça ça va t'éviter de reprendre aussi notamment toutes les vidéos que j'ai pu publier ces derniers mois et ça va te permettre aussi notamment de copier par la suite et eh bien mes différents investissements si tu le souhaites mon portfolio en bourse donc l'idée c'est qu'on fasse tout de suite d'abord et eh bien un petit point sur et on va passer donc sur mon téléphone l'idée c'est qu'on fasse d'abord un petit point sur eh bien mon portefeuille tout simplement où on en est aujourd'hui donc je lance mon application donc trade république donc, on est sur mon écran. Donc, aujourd'hui, j'ai un solde de 1084,32 euros. Donc, comme je te l'ai dit, ce mois-ci, en fait, j'ai, bah, tu le vois, il y a un versement. J'ai fait un versement tout simplement de 1000 euros. Alors, parfois, je vais faire 2000 parfois 1500 Ça va dépendre des mois. Là, on va dire que le mois de, donc là, on est au mois de février. Au moment où je te fais cette vidéo, on est très exactement le 23 février. Bah, c'est vrai que le mois de janvier n'a pas été un mois extraordinaire. C'est un mois plutôt creux en location compte durée. Bah, du coup, j'ai décidé finalement de mettre que 1000 euros ce mois-ci. Donc là, on retrouve mes différentes actions, mais surtout aussi les dividendes qui m'ont été versés sur le mois de février. Donc j'aime bien aussi faire un point. Donc notamment, on a eu 0,19 de ASWL, AS on a 1,18 de Ali Financial, on a un versement d'Apple de 1,45, on a un versement de Realty Income de 4,15, un versement de Procter ⁇ Gamble de 2,90 en dividendes. Et euh, intérêt. alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sachez que Trade Republic a fait quelque chose qui est plutôt sympa, c'est-à-dire que l'argent que vous mettez sur votre portefeuille, eh bien, automatiquement, il génère des intérêts. Donc, vous voyez, j'ai touché 88 centimes parce que j'avais laissé un petit peu d'euros traîner sur mon compte. et eh bien, tout simplement, ça a été calculé. Bref, euh, du coup, on peut retrouver aussi, eh bien, tout simplement, donc en portefeuille, aujourd'hui, j'ai 13 000, au moment où j'ai mis cette vidéo, j'ai 13 850 euros, voilà, 63, donc en portefeuille. Et là, on retrouve ici, eh bien tout simplement, les différentes actions euh, sur lesquelles je suis placé. Donc il y en a qui sont en rouge, il y en a qui sont en vert, bien évidemment. Donc ça fluctue régulièrement. Euh, voilà, je vous laisse découvrir un petit peu les différentes actions que j'ai aujourd'hui en portefeuille. Donc l'idée c'est d'avoir un portefeuille qui soit assez diversifié quand même. Alors c'est vrai que moi j'aime bien les, les, les sociétés en investissement immobilier, forcément, puisque moi je suis beaucoup d'immobilier. C'est quelque chose qui me passionne et que je comprends aussi. Surtout, j'aime bien investir dans des entreprises dans lesquelles je comprends ce que je fais et pourquoi euh, je suis sur ces entreprises et comment je les imagine. J'aime pas partir dans les entreprises complètement délirante euh, alors là on peut voir un petit peu justement l'évolution de mon portefeuille donc aujourd'hui par rapport et eh bien euh, au début où j'ai pu lancer celui ci voilà donc j'ai une perte de 214,79 euros et j'ai perdu 1,52% par rapport et eh bien à mes différents investissements alors la bourse aujourd'hui a plutôt tendance à remonter légèrement mais elle est remontée pour vite redescendre. Donc, on est en ce moment sur, on va dire, un peu un range parce qu'on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. En tout cas, une chose est sûre, les différentes positions que j'ai prises, notamment les mois précédents, je les ai vraiment achetées très peu cher et je reste convaincu que le marché va partir tout simplement le plus haut possible, je l'espère, et du coup, ça va donner de la valorisation à mon portefeuille. Mais c'est surtout, je le répète aussi, c'est que je suis plutôt sur une stratégie à distribution de dividendes. Donc, effectivement, aujourd'hui, comme ça, visuellement, il bah, y a une perte, mais encore une fois, la perte ne s'enregistre qu'au moment où on vend ses actions. Tant que vous ne vendez pas, en fait, c'est une c'est une perte potentielle, mais ce n'est pas du tout inscrit. Encore une fois, je m'inscris vraiment dans le temps. Donc, ce n'est pas très grave si euh, tous les mois qui passent en ce moment sont des mois euh, bah, où on est dans le rouge parce que, je vous le dis encore une fois, on est dans une période un petit peu turbulente, mais justement, à mon sens, on est dans une bonne période pour investir. Donc, c'est à mon sens, c'est le bon moment pour y aller. Mais après, ça, ça regarde euh, chacun d'entre vous. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour voir directement donc euh, mon portefeuille. Donc moi, ce que je te propose maintenant, et eh bien c'est qu'on découvre ensemble les différentes actions que j'ai sélectionnées pour ce mois-ci. Et on va notamment, donc j'en ai prévu une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7, huit, neuf. Donc j'ai neuf actions sur lesquelles je vais me placer pour ce pour ce mois-ci. Donc tu vas voir beaucoup d'actions que je vais renforcer parce qu'à mon, mon sens, elles sont sous valorisé et je t'en ai prévu deux nouvelles, deux nouvelles euh, que j'ai pu analyser et qui me semblent des bons points d'entrée pour euh, aller sur ces, euh, ces, ces actions. Elles distribuent des dividendes en plus qui sont des dividendes plutôt secure. donc on va découvrir ça dans quelques instants. Alors on va d'abord commencer par euh, PepsiCo. Alors PepsiCo c'est assez simple, en fait je ne vais pas faire grand chose euh, ici, puisque tu vas découvrir pourquoi je te dis ça. On repasse sur mon téléphone, tout simplement parce que l'action PepsiCo, eh bien, elle est prévue en. Euh, on a tout simplement. Voilà. On a un investissement qui est programmé donc tous les mois en fait j'investis automatiquement 100 euros donc ça c'est la première action euh, donc l'avantage de faire ça c'est que notamment vous n'avez pas de frais de transaction en fait ça se fait automatiquement tous les mois donc je prends une portion d'action puisqu'aujourd'hui bah, si tu prends l'action donc tu vois là typiquement on découvre eh bien tout ce qui a pu être fait et eh bien si tout simplement on va sur l'action pepsico et eh bien on découvre que euh, aujourd'hui l'action est à 165 euros 44, et moi je prends uniquement 100 euros je prends une fraction de cette action on n'est pas obligé de prendre l'action complète donc ça c'est plutôt bien et euh, bah tu vois on va voir ici donc voilà moi mon prix d'achat moyen ce que du coup ça fait du DCA ce qu'on appelle du dollar euh, cost average c'est-à-dire que tout simplement tous les mois j'investis la même somme d'argent donc tu vois quand moi j'ai investi en fait depuis le début euh, donc 746,59 ce qui fait un prix moyen d'achat à 170 euros aujourd'hui elle est plutôt à 165 donc le l'investissement va de nouveau se faire de manière programmée. Donc là, j'ai pas grand-chose à faire puisque ça va se faire tout seul et je vais laisser les choses se faire. Ensuite, on va passer donc sur la, la, la deuxième action et on va aller assez vite parce que là, c'est les actions que je vais renforcer. Donc, on va aller ensuite sur l'action euh, Walmart. Alors, on va y aller ensemble. Alors, Walmart, je ne vais pas représenter l'entreprise puisque je t'invite à reprendre mes précédentes vidéos. J'avais pu expliquer pourquoi euh, ce type d'entreprise m'intéressait, tout simplement parce qu'on est dans la grande distribution et que bah, ça reste une très grosse euh, entreprise qui est aujourd'hui à 135,70 euros. Donc, moi, j'ai un prix d'achat à 129,22 euros. À mon sens, vu la période dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une période un petit peu, euh, on va dire un peu, euh, on est sur des ranges, hein, c'est-à-dire euh, tout simplement, ça monte, ça descend, etc. Ça reste des entreprises plutôt sécures euh, et euh, on est plutôt défensif quand on achète ce type d'action. Donc, je vais à 135, mon prix d'achat moyen est à euh, 129 euros, mais on voit, mine de rien, que les analystes ont une prévision assez lointaine à 151 et dans les recommandations à l'achat. Donc, moi, ce que je te propose, c'est tout simplement qu'on en prenne une seule et tout simplement, on renforce le portefeuille, acheter, et c'est dans la poche. Alors, on va continuer ensuite par donc euh, une autre action que vous connaissez bien, que j'ai en portefeuille depuis un petit moment. On va la découvrir ensemble tout de suite. Et eh bien, c'est tout simplement l'action d'Apple. Donc... Moi, je continue à investir en cette entreprise pour plusieurs raisons, parce que déjà, je la connais, je connais bien. Je pense que vous la connaissez bien aussi. Je reste convaincu que le titre est sous-valorisé. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai acheté pour 100... Enfin, j'en ai pour 1128 128 euros dans mon portefeuille. Prix d'achat moyen, 145. Aujourd'hui, elle est à 141. Donc, on est un petit peu euh, en, en dessous. Donc, ça va permettre de baisser mon prix d'achat total. On a une recommandation à l'achat à 82%. Aujourd'hui, si vous regardez notamment le portefeuille de Warren Buffett, très clairement, il est composé essentiellement d'action Apple. Donc, je reste convaincu que c'est une entreprise sur laquelle il faut absolument aller et j'ai prévu d'en prendre donc précisément une. Donc, une action, on achète, valider et c'est dans la poche. Allez, on va continuer aussi par une autre action euh, qui, je pense, est un bon point aujourd'hui. Donc, on va la découvrir ensemble. C'est euh, donc l'action Meta. Donc là, on est sur l'entreprise Meta, comme je vous le disais, donc l'entreprise Facebook, Instagram, etc., euh, donc aujourd'hui, on a euh, une recommandation à l'achat, quand même mine de rien, à 70%. Euh, je reste convaincu que c'est une action qui est encore euh, sous-évaluée. Euh, Alors si on la prend, voilà, depuis le maximum. Enfin, donc aujourd'hui, on est, on reste quand même sur un point d'entrée, à mon sens, qui est très très bas. J'en avais pas en portefeuille et je me dis que c'est dommage parce que je pense que c'est. Je pense que voilà, euh, on sait aussi qu'ils sont en train de sortir là en ce moment même, ils l'ont même sorti je crois, au moment où je trouve cette vidéo, ils ont sorti la version payante euh, donc, de, de Facebook, donc les résultats vont être encore, je pense, encore de plus en plus intéressants, c'est une entreprise qui gagne de l'argent, très clairement, euh, qui n'a pas forcément bonne réputation, notamment par rapport à son, à son PDG, mais on s'en fout un peu, euh, moi ce que je vous propose, bah, c'est qu'on en prenne au moins une et qu'on diversifie, parce que je reste convaincu que c'est une action qu'il faut avoir en portefeuille. Donc on achète suivant, et c'est dans la poche. Allez, on va continuer, eh bien, par euh, une autre action que j'ai aussi, donc, en portefeuille, que j'ai renforcée pour ce mois-ci. C'est l'action d'Amazon. Encore une fois, pareil, Amazon. Bon, euh, je pense que vous connaissez très, très bien. C'est rien que je vous réexplique. Euh, donc, on est quand même sur une valorisation qui, à mon sens, est sous-valorisée. On a 90,86 D'ailleurs les analystes la voient à 127,54€, on a une recommandation à l'achat à 92%, enfin moi je reste convaincu que c'est une entreprise sur laquelle il faut aller, mon prix d'achat aujourd'hui est à 91, vous voyez je vais le baisser un tout petit peu, je trouve que j'ai pas beaucoup d'actions par rapport à cette société mais voilà, moi je reste convaincu que c'est des entreprises qui sont aujourd'hui sous-valorisées et puis même si on regarde par exemple les différents graphiques, bah, on peut voir aujourd'hui typiquement que l'action est quand même plutôt basse. Quoi. Euh, on est monté très très haut, l'action est plutôt basse. Donc moi j'ai vraiment envie de renforcer et donc j'y vais et je valide et c'est dans la poche. Allez, on va continuer ensuite par euh, donc une autre une autre action euh, que j'affectionne particulièrement, c'est l'action donc euh, de Google. Donc c'est Alphabet. Alors, je ne sais plus si j'avais pris la A, oui, j'ai pris de la A, donc, euh, parce qu'en fait, Alphabet avait tout simplement décomposé en deux, donc vous n'étonnez pas si vous découvrez deux sociétés par rapport à, à, tout simplement à Google, puisqu'en fait, à un moment donné, ils ont euh, splitté, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de découper pour que le titre soit plus accessible euh, aux personnes. Donc moi, je, les, les, les, En fait, le titre est le même pour les deux, hein, qu'on qu soit, qu soit très clair. Donc, moi, vous voyez, j'avais un prix d'achat à euros moyen, aujourd'hui, elle a encore bien baissé, je trouve, alors que ça reste des entreprises qui sont sous-évaluées, on voit bien, on est vraiment sur une phase baissière, mais je reste convaincu que ce sont, sont des entreprises qui ont, voilà, les analystes la recommandent à l'achat à 91%, un hein, prix à 117 euros, ce sont des entreprises qui sont clairement sous-valorisées, notamment parce que bah, l'intelligence artificielle est en train d'arriver, vous avez suivi un petit peu l'actualité, c'est une entreprise qui va lancer aussi l'intelligence artificielle, bon, pour l'instant, euh, ce n'est pas forcément... Euh, euh, même au contraire ça a eu un impact sur le sur la bourse puisqu'au contraire elle a plutôt baissé euh, mais je reste convaincu que sur le long terme encore une fois sur le long terme on est sur quelque chose de, de vraiment prometteur pareil distribution euh, euh, alors pas celle-ci euh, pas distribution de dividendes pardon mais voilà, moi, je joue plutôt sur cette entreprise, non pas distribution de dividendes, mais plutôt sur une valorisation supérieure et peut-être que du coup, j'en profiterai pour sortir dans quelques temps quand elle aura suffisamment monté, mais ça, je, je repartagerai ça avec vous. Donc là, j'ai prévu d'en prendre une, tout simplement, pareil, acheter, et c'est une action, ça y est, qui est dans la poche. Alors, on arrive ensuite sur une autre action que je vais renforcer également, que j'ai déjà en portefeuille. Alors, c'est une action que je parle très souvent, sur cette chaîne YouTube, sur bien, tout, tous les mois. C'est l'action Realty Income. Donc, tout simplement, c'est une société donc immobilière qui fait tout simplement de l'investissement donc immobilier aux États-Unis Très grosse entreprise qui distribue des dividendes. Vous l'avez vu d'ailleurs, ce mois-ci, elle m'a versé 4,15 euros. Donc, j'ai 1307 307 euros d'action. C'est un prix d'achat moyen à 65,55 euros. Et là, encore une fois, l'action est en train de baisser. Donc moi, vu que c'est une entreprise dans laquelle je crois, voilà, on voit sur, depuis le début un petit peu ce qui s'est passé. Alors, le, la grosse descente, c'est les années 2020, vous l'avez compris, suite à la crise du Covid. Et puis ensuite, c'est remonté. Et là, aujourd'hui, ça a plutôt tendance à avoir baissé et ça se stabilise. Donc moi, j'ai envie de vous dire, c'est une entreprise dont je crois énormément. Alors, on n'a pas forcément une grosse recommandation à l'achat ici, mais moi, c'est une entreprise dans laquelle je suis assez confiant. Avec des distributions de dividendes, vous avez pu voir, donc moi, tout simplement, ce que j'ai prévu, eh bien, c'est de renforcer, et ce que j'ai prévu, eh bien, c'est tout simplement d'en prendre deux actions. Voilà, on valide, et pareil, c'est à nouveau dans la poche. Voilà, donc du coup, on arrive ici donc, euh, sur euh, donc, euh, les, les actions nouvelles sur lesquelles on va aller, que je vais vous présenter dans quelques, quelques instants. Donc justement, je vais faire un petit point sur mon portefeuille, sur ce qui me reste effectivement de disponible. Donc il me reste 335,82 euros. Donc, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir continuer donc, euh, nos investissements. Donc, ça, je vais les départager en fait en deux entreprises. Et là, on va passer bah, tout simplement sur euh, mon écran d'ordinateur et on va aller sur une première entreprise que je vais vous présenter et qui est donc tout simplement, voilà, on arrive ici. Donc là, une entreprise que je voulais vous parler, une nouvelle entreprise que je vais rajouter dans mon portefeuille. Alors, c'est la société SQM. Alors, qui est cette société-là alors, on va tout simplement aller découvrir ça et je trouve ça plutôt intéressant parce que j'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Donc, c'est une entreprise chilienne hein, qui a été fondée en 1968, qui fait partie de l'IPSA, le principal indice boursier de la bourse de Santiago du Chili. Donc, ça reste une grosse boîte. Il s'agit d'une des principales entreprises dans les secteurs miniers et chimiques du pays. Alors, pourquoi on va s'intéresser à cette entreprise-là Tout simplement parce que j'ai donc pu constater un article qui est très intéressant. Et qui me fait comprendre j'essaie de vous le traduire en français justement voilà la fin des subventions aux véhicules électriques en chine et l'augmentation de la production de lithium ont fait chuter les prix du lithium au cours des derniers mois cependant les prix du lithium sont nettement supérieurs à la moyenne sur cinq ans et la demande à long terme pour les voitures électriques est très forte la dette nette et les capitaux propres de sqm sont suffisants pour adapter un éventail de capacités afin de récompenser ses actionnaires et d'assimiler les risques à venir donc pour moi, ici, notamment, je vais partager ça un petit peu avec vous, euh, Donc voilà, le cours de l'action euh, a augmenté de 12% au nom de la demande croissante de véhicules électriques soutenus par différentes subventions. Les prix du lithium ont bondi au cours des dix derniers mois 2022 puis ont chuté au cours des derniers mois à mesure que l'offre augmentait et que le gouvernement chinois mettait fin à ses subventions pour les véhicules électriques. Les revenus du lithium et les dérivés du SQM au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023 ne seront pas aussi élevés qu'au troisième trimestre 2022. Cependant, les prix du lithium sont toujours nettement supérieurs à la moyenne sur 5 ans. En outre, la demande à long terme de véhicules électriques être, devrait être aussi forte ainsi l'entreprise peut rester considérablement rentable de plus SQM a pu améliorer ses structures de trésorerie et de capital l'action elle est donc à l'achat euh, donc là, il convient de noter que le marché mondial de l'extraction du lithium devrait connaître un bond de 32 en 2023 donc cette entreprise se présente très très bien pour, ce, pour, cette, pour cette activité et j'avais vu aussi que les États-Unis, alors je sais plus où j'avais découvert vu ça, mais les États-Unis ont prévu de renforcer euh, tout simplement les importations avec cette entreprise, je sais plus si je vais la retrouver. Euh, voilà, tac tac tac tac euh, sont plus solides qu'on moi les résultats. Bon, je j'en trouve pas forcément, mais en tout cas euh, ce que j'avais pu lire c'est que les États-Unis vont renforcer les acquisitions de cette entreprise-là. Donc, moi, ça me paraît plutôt bien. Alors, on peut quand même euh, aller voir eh bien, ce qui se passe au niveau quand même du bilan, etc. Donc, là, on a donc 37% en un an. Euh, depuis un mois, au contraire, on est plutôt en baisse, vous voyez. Donc là, je trouve qu'il y a un bon point d'entrée, à mon sens. On a des belles recommandations à l'achat et c'est surtout aussi qu'on a des belles distributions de dividendes. Donc, on a un... Un, rendement, un yield rendement à 10,74%, donc 10% donc de, de la valorisation de l'action, ce qui représente 8,93 à l'année. On a un ratio distribution de 43%, donc 43% des dividendes sont reversés donc, euh, aux actionnaires, taux de croissance de 37% sur 5 ans. Donc, et là, si on va notamment pardon, sur la croissance des dividendes, voilà, donc là, on avait une baisse, effectivement, en 2019 et en 2020, et c'est reparti. Et si on regarde sur 10 ans, voilà un petit peu. Donc il y a des années, effectivement, c'était un peu moins fort. On a eu des belles distributions là. Euh, moi, je pense que c'est une entreprise qui est sous-évaluée encore aujourd'hui, qui a vraiment moyen d'aller beaucoup plus loin, dans laquelle je crois parce qu'il y a un beau potentiel. Donc, eh bien, très clairement, c'est une entreprise sur laquelle je... Alors si on pouvait, on pourra aller voir aussi eh bien, le bilan. Euh, mais l'idée, ce n'est pas de vous faire un truc qui vous prenne la tête et qui vous donne mal à la tête, mais très clairement, euh, on a une très belle entreprise. Voilà, croissance des revenus, 277%, je ne sais pas si vous imaginez, euh, le chiffre d'affaires est en augmentation de 62% sur les trois dernières années, euh, l'EBITDA a augmenté de 510%, c'est juste de la folie. Euh, la marge brute a augmenté de 53,5. Enfin, elle représente 53,54%. Euh, ensuite, on a euh, flux de trésorerie, 3 milliards 34 millions. Enfin euh, bon, c'est juste euh, de la folie. La performance, bon ça, je vous l'ai expliqué juste avant déjà, donc on ne va pas revenir là-dessus. Et la trésorerie, voilà, cash flow opérationnel net, on est à 3,34 milliards. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Euh, résultat d'exploitation, 3,34. Enfin, euh, voilà, ça reste de la grosse, grosse, grosse entreprise. Donc, euh, moi, c'est une entreprise, en tout cas, dans laquelle je souhaite aller. Donc, tout simplement, bah, on se retrouve sur euh, Trade République. On va aller voir ça ensemble. Et qu'est-ce que je vous ai prévu ici Je vous ai prévu d'en acheter, je crois, une. On va vérifier ça ensemble. Alors, on va aller voir. Donc, ça, c'est une nouvelle entreprise pour moi. Euh, voilà, c'est celle-ci, donc on est à 79,40 euros, et je vous avais prévu d'en prendre, euh, prendre une, tout simplement, donc on va acheter, on va juste quand même vérifier ce qui est dit ici, quand même, voilà, distribution de dividendes, donc on a une belle recommandation à l'achat à 60%, euh, distribution de dividendes, voilà, donc l'entreprise pour moi me paraît, c'est quelque chose pour moi qu'il faut avoir. Il faut essayer de diversifier un maximum. J'avais pas forcément ce genre de produit, ce genre d'entreprise. De, de donc, on y va. Une action validée et c'est dans la poche. Voilà. Et on arrive du coup sur la toute dernière action. Donc, une nouvelle également que cette fois-ci, j'ai fait rentrer dans mon portefeuille que je n'avais pas auparavant. Donc, on va regarder ça un petit peu ensemble euh, tout de suite. Donc, hop, on va passer donc sur mon écran. Vous devez voir ici. Donc, on y va. Voilà, donc là on est sur une entreprise Brosscat, Bro, pardon, euh, Broadstone Netlease, donc on va découvrir ça ensemble, qui est cette entreprise. Donc on va regarder ça tout de suite, tac, que vous compreniez un petit peu. Voilà, donc c'est une entreprise qui gère, si vous voulez, euh, encore une fois, de, de l'immobilier, d'accord, euh, donc euh, toujours dans cette même, euh, dans cette même logique. Alors, je vais essayer de vous la mettre en français, ça va être plus simple. Euh, tout simplement, je vais essayer de vous mettre ça euh, juste ici. Voilà, donc du coup, c'est en en français. Donc, BNL, c'est une FPI, donc une, une, une foncière, hein, pour, pour faire simple, gérée en interne qui acquiert, possède et gère principalement des biens immobiliers commerciaux à locataire unique. Euh, qui sont loués net à long terme à un groupe diversifié de locataires. La société utilise une stratégie de placement étayée par une solide analyse fondamentale du crédit et une souscription immobilière prudente. Au 30 septembre 2020, le portefeuille diversifié de BNL se composait de 627 propriétés dans 41 États américains et d'une propriété au Canada dont les types de propriétés industrielles, de soins de santé, euh, de restauration, de bureaux et de vente au détail avec une valeur brute globale des actifs d'environ 4 milliards. Donc, c'est quand même principalement donc, dans le commerce, mais voilà moi, pour moi, ça fait partie des entreprises, euh, encore une fois, dans l'immobilier. Et donc, vous le savez, c'est quelque chose qui me, qui me plaît plutôt bien. Moi, je reste assez rassuré, je comprends ce qui se passe. Euh, voilà, tout ça me paraît logique. Donc, pourquoi investir cette entreprise Tout simplement, bah, alors déjà, on a des très fortes recommandations à l'achat. On a un prix qui est vraiment euh, très, très bas. On peut même l'analyser ici sur les cinq dernières années. Donc, vous voyez qu'il était monté jusqu'à 26. Aujourd'hui, on est quand même sur un point globalement bas, mais c'est surtout aussi que je voulais vous faire voir les dividendes, puisque bah, on a quand même, mine de rien, une distribution, alors on va essayer de le voir ici, euh, croissance des dividendes. Voilà, donc là, on a une croissance régulière de, ce, de cette entreprise-là. Et je voulais euh, vous faire voir aussi eh bien, un article justement qui avait été partagé. Voilà. Pour se prémunir contre l'incertitude de l'inflation, envisager trois actions en dividende. Donc, celle-ci, on va y aller plus directement. Euh, donc, c'est BNL que je voulais vous présenter. Donc, là, tu sur SQL. Voilà. Et on va aller sur... Tout simplement, PNL. voilà. Donc, c'est une FPI diversifiée qui se vend de sa capacité à offrir une stratégie éprouvée par une croissance diversifiée et défensive, axée sur l'acquisition de propriétés locataires uniques et commerciales à travers les États-Unis. Sa stratégie d'investissement se concentre sur l'analyse fondamentale du crédit et la souscription de biens immobiliers. Avec une dynamique boursière, haussière, pardon, non seulement, BNL maintient des fonds de trésorerie substantiels, mais elle est profondément sous-évaluée. Hein, donc, euh, on a beaucoup de... Voilà. Donc là, ils font notamment... Euh, avec peu de dettes et un portefeuille de propriétés euh, industrielles très concentré, il y a peu de frais généraux lors de la location d'entrepôts, ce qui aide à maintenir des coûts très très bas. Donc, faible coût pour cette entreprise, donc euh, très bon augure, avec une croissance organique importante, mise en évidence de ses solides notes de dividendes, soulignée par une note de sécurité dividende B, une croissance considérable des dividendes et un rendement de dividendes à terme de 6,27%. Donc, pour moi, je l'achète aujourd'hui, je pense que c'est un très bon point d'entrée. Alors, on ne saura pas de quoi est fait euh, l'avenir, mais a priori, elle semble quand même plutôt bien, voilà, bien, bien placée, bien cotée. Euh, on peut aller voir très rapidement le bilan également. De cette entreprise. Voilà. Euh, donc on arrive ici. Voilà. Ça, c'est dividend. On l'a vu déjà juste avant. Alors, croissance des revenus. Donc 4,16%. Croissance des revenus. Chiffre d'affaires sur 3 ans. Euh, donc augmenté de 11,89%. Donc société en pleine progression. Marge brute, donc on a une marge qui est juste incroyable. Bon, après, c'est normal aussi, c'est de l'immobilier. Hein, D'ailleurs, on peut la comparer à son petit concurrent qui est juste à droite. Donc, ça, ça reste plutôt voilà, cohérent avec une marge, euh, donc euh, pratiquement de 50%. Euh, les actions, la performance sur les prix. Donc, là, on est plutôt justement sur une phase baissière. Donc, Bon point d'entrée, je trouve. Ensuite, on a les revenus, donc 388 millions, hein, fait même mieux que cette, donc, sa petite concurrente, avec une trésorerie de 142 millions, donc elle se porte plutôt bien par rapport à ses concurrents, on voit bien une belle trésorerie. Donc ça reste, ça reste assez, je trouve, euh, euh, plutôt safe à mon sens. Euh, voilà. Cash flow opérationnel, donc on est sur un cash-flow à 253 millions, donc mine de rien, de toutes ses concurrents, bah, c'est celle qui est la plus prometteuse. Hein. Euh, vous avez tout ici, on les a comparés tout ensemble, donc on a euh, Empire State Realty, American, etc. Enfin, oui. Donc celle-ci me semble plutôt pas mal et moi j'ai envie d'y aller, euh, me semble plutôt safe et honnêtement quand j'ai lu les différents articles, tout ce que j'ai pu étudier, etc. Bah, ça m'a l'air quand même plutôt, euh, plutôt intéressant et une forte recommandation à l'achat. Donc, on va diversifier. Donc, du coup, on se retrouve, eh bien, sur, euh, donc, sur Trade Republic. Donc, du coup, alors l'action, il faut vraiment faire attention parce que si vous tapez BNL, vous n'allez pas la trouver. Euh, je me suis fait piéger. Euh, donc, du coup, il faut taper Broadstone, donc le début. Et là, on la retrouve juste ici, Broadstone Net Lease. Voilà. Donc là, on est dessus. Euh, donc, pas trop d'analyse euh, ici, parce que je pense qu'elle n'est pas très connue, euh, cette action euh, sur, euh, sur Trade Republic, parce que d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à, à la retrouver. Euh, voilà, euh, distribution de dividendes, on l'a vu ensemble. Euh, donc, du coup, là, elle est à 16,60 euros. Moi, ce que j'ai prévu, eh bien, tout simplement, c'est d'en prendre 10, ce qui me fait 168 euros sur cette action. On va acheter et c'est dans la poche. Voilà, du coup, eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc là, sur mon portefeuille, bah, typiquement, il me reste 85,62 euros. Donc, j'ai pas spécialement prévu de de, de complètement… Euh, voilà, je remettrai ça le mois prochain. Il reste toujours un petit peu d'argent. De toute manière, vous avez vu, ça génère mine de rien un petit peu d'intérêt. Donc, c'est pas très très grave en soi. Euh, j'ai investi quand même une bonne partie donc euh, des 1000 euros que j'avais ce mois-ci sur le compte. Enfin, même un petit peu plus que ça, parce que j'avais mis les quelques. Donc, il reste 85 euros. On va dire c'est un petit fonds de réserve régulier qui est, qui est donc présent. Euh, du coup, bah, on a terminé euh, cette vidéo. J'espère que bah, ça va vous permettre à vous aussi, eh bien, de éventuellement, euh, vous lancer euh, dans, cette, euh, dans cette aventure, euh, pas folle, mais tout simplement de voir ça comme une diversification. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je me dis plutôt que de l'argent soit à traîner sur des comptes, à attendre avec des inflations qui sont présentes, et on sait de toute manière que la rémunération, elle est très peu faible sur des comptes même bloqués, je me dis autant de le mettre dans la bourse avec des projections, encore une fois, sur du long terme. On n'est pas là pour faire du court terme, on n'est pas là pour faire des entrées sorties tous les ans. Donc, ne vous affolez pas non plus. Euh, ne regardez pas ça tout le temps, tous les mois, etc. parce que vous risquez peut-être tout simplement de ne pas y croire. C'est pour ça que toutes ces vidéos sont enregistrées aussi. Comme ça, je les mets sur cette chaîne YouTube et j'espère que dans quelques temps, je pourrais vous dire, regardez, il y avait trois ans, quatre ans, voilà ce que je faisais, voilà ce que j'avais, aujourd'hui j'ai ça et voilà aujourd'hui ce que ça peut me générer. Alors bien évidemment mon objectif est quand même un objectif assez fort, ça va mettre du temps, euh, mais voilà, j'ai enclenché la marche et j'ai envie de vous dire, plus tôt vous le ferez, mieux ce sera. Donc, si vous aussi, vous souhaitez continuer à avancer, avancer, eh n'hésitez pas, vous me retrouverez dans la partie description. Récupérez une petite euh, formation gratuite seulement pour vous permettre de mettre tout ça en place aussi bah, chez vous, dans votre coin. Euh, découvrir aussi eh bien les différents outils, ce que j'analyse, comment je fais mes analyses, etc. Vous allez pouvoir découvrir ça tout de suite dans la partie description. Description. On a terminé. Moi, je vais vous donner rendez-vous bah, le mois prochain pour eh bien, euh, cette même analyse, ce point mensuel tous les mois. Je sais que vous me le réclamez maintenant parce que vous aimez bien aussi que je partage tout ça avec vous. Et encore une fois, c'est de l'argent dont je suis prêt, entre guillemets, à perdre. C'est-à-dire que c'est une partie, hein, euh, bien entendu, je n'investis pas la totalité. C'est une petite partie de ce que je peux gagner et que je veux placer et qui qu va me me permettre de faire des petits et, et notamment grâce aux intérêts euh, composés bah, tout simplement de développer mon, mon portefeuille et encore une fois la finalité c'est de générer tout simplement eh bien des revenus passifs en automatique tous les mois grâce à la bourse on a terminé vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux je vous donne rendez vous et eh bien dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao